Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo, c'est sûr, bien entendu, avec euh, les événements qui continuent à se passer euh, sur la, paie, la planète, euh, sur euh, euh, les différents continents. Euh, des événements qui sont vraiment marquants, qui sont historiques. Dans le fond, si euh, vous avez euh, déjà étudié euh, l'économie, ça vous a déjà intéressé ou vous voulez prendre un livre, euh, d'économie euh, qui a été écrit il y a quelques années, quelques, même il y a quelques mois, vous pouvez le, le jeter aux poubelles, euh, ça ça fonctionne plus. Euh, l'économie, euh, c'est pas une science exacte, je l'ai souvent dit, et en ce moment, si vous voulez apprendre ce que l'économie en 2020, c'est de regarder ce qui se passe en ce moment sur la planète parce qu'il n'y a rien qui est comme, euh, qui fonctionne selon les théories économiques. Euh, on est rendu dans une euh, déconfiture euh, totale. Donc, euh, j'aimerais ça regarder ça avec vous, euh, ce qui se passe sur euh, la planète. Euh, euh, parce que dans le fond, on se trouve avoir eu euh, une, <rire> un baril de pétrole à moins, moins 40 moins de 50 là, sur les futurs, on parle. Donc, euh, il, si quelqu'un arrivait avec son camion de citerne, je ne sais pas comment ça fonctionne comme ça, mais c'est un peu ça, C'est sans blague, c'est un peu ça. C'est quelqu'un quelqu arrivait avec son camion de citerne euh, et pouvait prendre du pétrole, et on le payait pour euh, remplir son ca camion de citerne à 40, 50 dollars. Ben, à 40 euh, le baril, c'est encore ça. La raison est simple, c'est qu'on a trop d'inventaires. On ne sait plus quoi faire avec le pétrole. Les, les inventaires sont débordés. Euh, C'est en Oklahoma où on a les, les inventaires du WTI, qui se trouve être le pétrole américain. Euh, C'est sûr que les dernières années, euh, on a fait beaucoup, beaucoup d'efforts au niveau du pétrole euh, euh, frac fractionné. Euh, ce qu'on fait, tout simplement, on prend un, une tige, on met un explosif euh, au bout, on rentre ça euh, dans, le, dans le sol très, très profondément. Pouf! On fait craquer ça, on fait craquer le le schiste qui est là et euh, on pogne un autre paille en, en métal et on va pomper le pétrole qui a été dégagé des roches de schiste. C'est le pétrole américain, la nouvelle technique qui est quand même contestée parce que dans le fond, on, fait, on, on explose le sous-sol pour essayer d'aller récupérer le pétrole qui est là et c'est une technique quand même qui est contestée parce que je ne sais pas si c'est bien naturel de faire des explosions dans le sous-sol pour sortir le, le, le pétrole de là. Donc, c'est le pétrole, le pétrole qui à partir, à partir de la fracturation. Donc, avant de passer au, au pétrole, aller un peu plus dans le détail aussi, je voulais regarder les taux d'intérêt avec vous autres. Je voulais regarder aussi les indices et finir avec l'or et surtout les orifères. Euh, j'aimerais peut-être parler de l'environnement euh, psychologique. Je suis pas un psychologue, rien loin de là, mais quand même euh, j'ai euh, je sais pas, j'ai quand même euh, une vision euh, euh, de la vie qui euh, est positive, euh, j'ai jamais été quelqu'un de très négatif, c'est sûr que dans la vie on passe des hauts et des bas, mais euh, non, je suis quelqu'un qui est positif, euh, euh, je, je, je crois, ben, je vous ai dit, je suis un croyant, donc euh, je crois en dieu c'est quelque chose qui est la base de ma vie, donc euh, à ce niveau-là, euh, je vois comme euh, les, les cycles, le cycle qu'on vit en ce moment, quelque chose de, euh, qui est dans l'histoire de l'humanité, euh, c'est euh, j je lisais l'Ecclésiaste dernièrement, un des livres de la Bible que j'aime vraiment beaucoup, que je vous conseille de lire, euh, justement, qui parle de ben, vanité, des vanités, tout est vanité. Euh, le soleil se lève, le soleil se couche, il aspira à retourner vers l'endroit où il se lèvera. Euh, « Tous les fleuves vont à la mer, la mer n'est point remplie. ça c'est des citations de l'Ecclésiaste. Euh, ensuite, de ça, il parle aussi des sigles de, de la vie. Dans le fond, euh, l'Ecclésiaste euh, dit euh, ce a été... Euh, on l'a déjà vu dans le passé, mais on s'en souvient pas. C'est un peu ce qu'il dit euh, comme euh, euh, nos, euh, notre vision de la vie. Euh, je veux ramener ça à l'économie, parce que dans le fond, c'est de ça que je parle. Euh, l'économie, comme je vous ai dit, euh, c'est euh, la base de nos échanges. Euh, point qu'aujourd'hui, même si on le voit comme ça, on parle souvent d'économie en fonction de l'argent. Mais euh, une économie peut se faire très, très bien sans, sans nécessairement avoir de l'argent parce que, dans le fond, on se trouve à être avec un système monétaire comme la Fed. C'est en, en 1913 qu'elle a été fondée. Mais avant ça, aux États-Unis, lorsque le pays a été découvert, il y avait plein, plein de banques qui émettaient leur propre monnaie. Donc, euh, la monnaie, c'est vraiment relatif relatif au pays. Même. Euh, euh, on, on cite souvent ça hein, au niveau des l'histoire de monnaie, que les premiers échanges se faisaient avec euh, euh, des coquillages. On prenait des coquillages où on n'avait pas encore inventé le... La, la, la monnaie, donc on prenait les coquillages pour euh, faire des échanges. Et c'est plus tard, je pense, c'est avec Crésus, euh, riche comme Crésus, euh, c'est lui, je pense, qui a inv, euh, pas inventé la monnaie, mais qui, euh, au niveau de l'or, utilisé l'or comme monnaie, et la raison, parce que dans le fond, l'or, ça se trouve être un métaux, un métal... Euh, qui, euh, qui est rare, qui est euh, tout de suite, euh, euh, qui quand on découvre, euh, dans le temps il y avait pas mal plus d'or euh, sur la planète. Aujourd'hui on est obligé de forer, euh, bro broyer de la roche pour euh, euh, avoir de l'or. Mais dans le fond, euh, l'or c'est un, méta un métal noble qui oxyde pas, qui est euh, joli, qui est rare. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle on a pris le métal, on a pris aussi du cuivre dans le passé, on a pris de l'argent aussi, bien entendu, le métal, argent, euh, pour faire les échanges. Et ensuite, euh, un, plus tard, vraiment plus tard, on a inventé le papier monnaie. C'est les Chinois qui avaient inventé euh, premièrement le papier monnaie, mais euh, c'est un petit peu plus tard que le papier monnaie a été euh, inventé au niveau de l'Occident. Et euh, c'était... Euh, le, le papier monnaie garantissait tout simplement euh, parce que c'était pas pratique euh, à un certain moment donné de, de traîner des pièces d'or, des lingots d'or. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on on prenait un, un, notre lingot. Si on avait un lingot d'or, quelques pièces d'or, on allait à la Banque, ou ce qu'on avait comme base à, à la banque. Bon, il disait, bon, ben, je vais te le garder, ton lingot d'or. Je vais te donner un, un papier comme de quoi tu te trouves à avoir euh, un lingot d'or. Donc, ce papier-là va être, euh, euh, lorsque tu vas te présenter et vouloir avoir ton lingot d'or, bien, tu vas avoir ton lingot d'or euh, avec le papier que tu as là, qui va être officiel. Donc, euh, ça s'est fait un peu comme ça au début. Et plus tard, <rire> L'astuce des banquiers, euh, qui est une. Euh, <rire> quelque chose qui est vraiment fourbe, qui est arrivé dans l'histoire, c'est que le banquier se disait, dans le fond, les personnes ne viennent pas chercher leur art, ils laissent leur art en dépôt et pourquoi pas émettre un petit peu plus de papier. Euh pour, euh, si la personne ne vient pas chercher son or, c'est pas grave, j'ai une réserve quand même. Si, euh, mettons, j'ai 10 personnes, il n'y en a, a qu'une qui vient chercher son or, Bon ben, je vais avoir encore beaucoup d'or, donc je vais mettre un petit peu plus de papier. Donc, euh, dans le fond, la fourberie du banquier a commencé comme ça, <rire> c'est réel, vous irez sur euh, YouTube, faites euh, recherche euh, sur les banques et vous allez découvrir cette petite histoire-là. En, un peu plus tard, ben, là, c'est ça, les, les, les, les papiers, le papier monnaie a été exagéré, il y a eu des crashs, tout ça, mais tout ça pour vous dire que dans le fond, euh, le, le papier, euh, qui vaut rien, dans le fond, qui vaut euh, l'encre, euh, le papier et l'encre sur laquelle il est imprimé, euh, n'a aucune valeur réelle. On a, euh, la valeur du papier qu'on a, c'est la confiance qu'on y met. Euh, et plus tard, euh, en, ben là, on, a, on a séparé euh, l'or euh, du papier. 1944, euh, les accords de Bretton Woods, on a gardé quand même une réserve d'or au, au papier, qui était le dollar américain, qui, avait, euh, qui était la puissance mondiale de l'époque après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Il possédait toutes les richesses. Donc, euh, euh, c'était 35 dollars et en 1971, Nixon a décidé de couper les, euh, les ponts entre l'or et le dollar et aujourd'hui on est dans une situation où on, on a imprimé et on imprime à outrance euh, des morceaux de papier et c'est même plus des morceaux de papier dans le fond c'est de l'électronique bon tout ça pour vous euh, re revenir un peu à notre euh, attitude du départ qu'on doit avoir dans une crise comme ça, c'est pas la première crise euh, le cycle économique parce que dans le fond nous on est on regarde toujours seulement 100 ans d'histoire mais on a eu dans, dans dans l'histoire de l'humanité, les grandes civilisations, les Sumer, euh, Sumer Babylone, euh, les Égyptes, Égip Égyptiens, excusez, parce qu'on avait de l'or en abondance, on a eu des grandes, grandes civilisations, les Perses, les Medes, les perses les Assyriens. On a eu euh, les Grecs, euh, les, euh, les Romains aussi, une grande civilisation romaine du temps de Jésus. Euh, les Romains étaient puissants, hyper puissants, avaient, la, avaient gardé aussi beaucoup de la culture grecque. Donc, euh, euh, tout ça pour dire que dans le fond, les cycles... Euh, euh, Rome euh, est tombé, Rome est tombé en 4 500, 600 après Jésus-Christ euh, par les, les Hunts qu'on appelle, les tribus barbares qui sont venus envahir Rome et Rome était à, à sa décadence, eux, eux aussi avaient euh, usé euh, de tromperie, euh, avaient diminué leurs pièces euh, d'or, avaient mis un peu euh, euh, euh, un alliage, mais avec de l'argent je pense en tout cas. Tout ça pour dire que dans le fond, les cycles tombent, les nations euh, euh, vont en haute haut, et ensuite elles plongent. Je ne veux pas dire que les États-Unis ou notre Occident tel qu'on la connaît euh, va tomber. On va rester probablement avec un système euh, capitaliste, malgré qu'aux États-Unis, on est rendu presque euh, même, on est rendu socialiste. Et c'est ce qu'on fait en ce moment aussi euh, avec la crise du Covid-19. Comme je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, euh, C'est pas la, la, le COVID-19 qui nous a précipité dans une économie euh, chancelante comme ça. C'est vraiment euh, avant. Et dans ma dernière vidéo, vous pourrez le voir au niveau de la vélocité de l'argent, au niveau de la, la monnaie qui a été injectée dans le système. Donc, tout ça pour dire que dans le fond, on est dans un cycle. Euh, C'est un cycle vraiment majeur euh, au niveau de la baisse. Euh, mais au niveau des indices boursiers aujourd'hui ça monte encore euh, là-dessus la Fed continue à injecter injecter, injecter, mais les conséquences c'est là peut-être qui euh, c'est que les conséquences de, euh, du fait qu'on a été euh, retiré de la société un peu tout le monde, on a été privé de nos droits de, liber de liberté, je ne conteste pas ça du tout la seule chose que je me dis c'est que là on, on commence vraiment à avoir des mouvements sur la planète, aux États-Unis mais un peu ailleurs aussi où, où le confinement c'est beau mais euh, l'économie euh, c'est quelque chose d'important. C'est pas rien qu'un euh, échange euh, euh, fait de. Euh, un échange d'argent. C'est vraiment euh, tous nos échanges sont, sont faits à partir de de conventions qu'on s'est donné, de monnaie, de. Donc, euh, ça, c'est la base de notre vie. Euh, euh, Aujourd'hui encore, même euh, le, du temps des grands explorateurs. Comme je vous avais dit, les grands explorateurs n'ont pas euh, traversé les mers, a fait le tour de la Terre, Magellan, tout ça, à Amérique Vespus, qui était avant à... <rire> Christophe Colomb, genre Cartier au Canada. Euh, euh, non, ils sont, ils sont allés euh, pour aller trouver euh, euh, de l'or, des épices. Euh, des pierres pré précieuses. D'ailleurs, euh, euh, euh, Jean-Christophe euh, Jean, euh, Colomb, excusez, euh, avait été envoyé pour euh, euh, découvrir euh, euh, la, les Indes. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle il a appelé euh, les premiers habitants qu'il a rencontrés. Indiens. Mais, c'était réellement pas des, des Indiens euh, de l'Inde. C'était des Amérindiens. Bon, On revient à nos moutons. Euh, on se trouve à être dans un cycle majeur, ben, plus que baissier, même si la bourse continue à marcher, ce n'est pas ça qui, qui, qui nous préoccupe, c'est vraiment euh, le côté de l'économie, l'économie réelle, et l'économie réelle, euh, déjà avec euh, la chute du pétrole euh, en négatif, euh, c'est qu'on on a basé notre économie sur le pétrole, et en ce moment, on se retrouve avec des surplus euh, jamais observés à euh, Ottawa un peu partout. Pas le Brent, c'est pas la même chose, mais euh, on a des surplus de pétrole, ça démontre que l'économie... Euh, euh ne fonctionne plus à cause, oui, de notre paradisie, mais il va falloir monter de ça et ça va être très long. C'est la raison pour laquelle je vous parle un peu de ça, ce segment-là, c'est au niveau de nos valeurs. Les valeurs de consumérisme à l'excès, c'est-à-dire consommer pour essayer de remplir un, un vide, euh, dans le fond, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est vraiment pas bien pour l'être humain, parce qu'on pense que euh, remplir euh, un vide avec euh, en achetant euh, plus de choses, puis je suis pas contre la consommation, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis que dans le fond, on n'a pas besoin de ça pour euh, vraiment euh, s'épanouir dans la vie, être heureux, euh, euh, euh, essayer de, de voir euh, la vie avec d'autres yeux, c'est pas en allant chez euh, peu importe, là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là. Mais ce n'est pas en achetant une nouvelle voiture chaque année, pas en achetant à faire trois voyages par année, tout ça qui va nous rendre plus heureux. ah, ça, j'en suis convaincu, là. convaincu, convaincu. Euh, donc, euh, ça, ça va remettre en question tout ça. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Euh, la personne qui achetait un auto par année va penser à son affaire, surtout avec la précarité peut-être de son emploi, tout ça, va penser à, à son affaire. Donc, euh, c'est ça, il faut changer. Puis euh, ça, je vous le dis, euh, la crise de 1929, j'ai tellement... Un, lu là-dessus surtout un très très bon livre de John Kenneth Galbraith, euh, qui était et qui, que j'ai lu euh, il y a une couple d'années, que j'ai relu à deux reprises, qui était vraiment, vraiment excellent, qui parle justement des conséquences de la crise, et ce que ça a changé au niveau des êtres humains? Euh, les valeurs, oh, ça a été vraiment, vraiment raide parce que le gouvernement était intervenu euh, vraiment après. Mais là, même si le gouvernement intervient avant, il va y avoir quand même des, des pleurs et des grincements dedans, vraiment, vraiment. Euh, euh, aucun doute là-dessus. Donc, il faut apprendre à vivre plus simplement. Puis, euh, je vous dis pas. Euh, je vous dis apprendre à vivre plus simplement dans, dans plusieurs optiques. Je n'irai pas comme <rire> la petite Greta qui a pleuré pour. Euh, en tout cas. Elle avait toujours vécu heureuse. Je sais pas pourquoi qu'elle qu pleurait. En tout cas, euh, il semble que personne n'a scrappé son enfant. En tout cas, elle n'avait pas l'air d'une petite fille malheureuse. Peu importe, C'est pas de ça que je veux parler, même si je me fais assommer. Euh, ce que je veux parler, que dans le fond, euh, je suis quelqu'un qui, qui, qui a un grand, grand respect pour la planète que le créateur nous a donnée. Dans ma manière de penser, dans ma philosophie, c'est important de préserver, de faire attention à, ma, à, à notre planète qui nous est prêtée. Donc, dans ma philosophie, je considère que euh, ce qui arrive, c'est quelque chose qui va nous faire réfléchir au niveau de notre consommation à outrance. Essayez de, je suis quelqu'un qui récupère beaucoup, récupère dans le sens que je vais, mettons, de la rénovation, j'ai des projets, je vais toujours me dire qu'est-ce que ça peut servir mettons du bois qui était là, euh, euh, a... <rire> j'ai fait des œuvres d'art avec euh, de la récupération parce que j'ai une maison de, au-dessus de 100 ans hein, qui a tout, tout a été rénové, c'est super beau aujourd'hui, mais euh, lorsqu'on a rénové un de mes loyers l'année passée avec mon fils, on a trouvé des vieilles planches de 120-130 ans, j'ai fait des œuvres d'art, euh, je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est vraiment super et même... Euh, Lucie euh, a, a dit oui, on peut les mettre dans la chambre, c'est extraordinaire. Donc, tout ça pour vous dire, excusez, je m'évade là, tout ça pour vous dire que dans le fond, euh, il faut changer nos mentalités. Il faut vraiment changer nos mentalités pour passer au travail. Il y a des personnes qui souffrent en ce moment, qui ont perdu euh, leur revenu Il y a d'autres personnes qui euh, ont peur, ont peur du coronavirus, tout ça, ce qui va arriver. Euh, moi, je vous, je vous avoue, là, vous allez peut-être me traiter de sans cœur, je n'ai pas peur du tout, du tout, du tout du tout euh, du, euh, du coronavirus. Euh, si j'attrape euh, le coronavirus, et peut-être, peut-être, euh, je tiens à vous le dire, peut-être que je l'ai attrapé. Parce que dans le fond, euh, au mois de février, j'ai eu, moi, mon fils, un de euh, mon, mon locataire, on a eu une super de grosse grippe, vraiment, vraiment effrayante, et peut-être c'était ça. Euh, parce que dans le fond, même si... Euh, le coronavirus, on commence à en parler, mais euh, c'était pas encore à la folie comme ça. Donc euh, peut-être qu'on l'a eu sans... Ça n'apercevoir au mois de fin janvier, début février, ben février, février, première semaine de février dans ces coins-là. Donc peut-être qu'on l'a eu, peu importe. Mais euh, l'idée, c'est, euh, on va se rétablir, là, on va se rétablir. Déjà, euh, les confinements commencent à parler de l'après-confinement, donc on va se rétablir. Ça, je le sais, j'ai confiance, j'ai confiance en l'humain, j'ai confiance au créateur qui, euh, a, qui qui partage sa grâce commune avec tous les humains. Non, j'ai confiance, vraiment, vraiment confiance qu'on va se rétablir. Cependant, c'est avec des euh, paradigmes qui vont être peut-être différents. Donc, euh, tout ça pour vous dire qu'il faut apprendre à revivre, euh, oui, être positif, apprendre apprendre à vivre d'une manière différente euh, pour euh, trouver des valeurs qui sont plus réelles que celles de consommer puis de consommer à outrance, euh, vraiment, vraiment. Parler du pétrole, euh, j'avais commencé tout à l'heure, il euh, faut que je me dépêche quand même, euh, parler du pétrole, le pétrole euh, qu'on est tombé dans le négatif, donc ce que j'ai vu, là, je ne sais pas si c'est réel, c'est que dans le fond, c'est sûr que si tu arrives avec ton... Euh, ton auto, tu un trailer, puis tu demandes est-ce que je pourrais avoir un baril de pétrole, ils vont te donner 40 dollars pour le prendre, puis sortir avec. Je pense peut-être que ça, ça ne fonctionnerait pas, mais par contre, si quelqu'un arrive avec une, une entreprise qui arrive avec des camions de citernes, je parle en Oklahoma, là, ou est-ce que... Là? Le WTI est stocké. Euh, vous arrivez avec euh, <rire> votre camion-cisterne vide et euh, je pense que réellement, là, il doit y avoir des technicalités, mais ils vous le prennent. Euh, vous avez comment de barils de pétrole à rentrer là-dedans Je n'ai aucune idée comment ils rentrent de, de barils. Maintenant ils en rentre 300 barils bah, ou 500. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Bon, on vous donne euh, euh, <rire> le montant. Euh, on vous paye pour sortir le baril. Et la raison, euh, j'ai vu ça. Euh, euh, hier, c'est très très simple, c'est que dans le fond, on se trouve à avoir des, en, des inventaires qui débordent, et la production en arrière ne peut pas arrêter, parce que euh, même si on produit à perte, on doit produire, parce qu'on a été à, à, à côté avec des banques euh, qui... Euh, vont beaucoup souffrir. Beaucoup de banques ont appuyé le, le forage euh, de pétrole, euh, autant le forage traditionnel que le fracting, qu'on appelle que, que, se trouve être la fracturation. Euh, donc euh, aujourd'hui, on se trouve à être en catastrophe, non seulement pour les entreprises qui ont euh, qui ont foré euh, aux États-Unis, euh, qui ont pratiqué le Pétrole de schiste, mais plus que ça, c'est les banques, les banques qui ont appuyé fortement euh, la, la, la production de pétrole. Donc euh, là, on se retrouve vraiment avec euh, des banques fragilisées et même euh, des compagnies, oui, de pétrole, de raffinement, des raffineurs, qui vont faire faillite. Aussi, euh, des euh, des euh, des banques qui ont appuyé ces entreprises-là vont faire faillite aussi. Euh, parce que le pétrole, il ne faut pas oublier que c'est euh, presque le, le, le sang de notre système. C'est euh, ce qui fait fonctionner presque tout euh, en, en majorité au niveau énergétique. C'est sûr qu'on a d'autres énergies, mais c'est vraiment le pétrole qui se trouve être euh, euh, euh, la base. Euh, je voulais vous parler aussi des taux d'intérêt. Euh, dernièrement, on a eu des euh, taux directeurs qui ont été baissés au niveau de la FED et euh, au niveau euh, du Canada, la Banque du Canada, qui a baissé les, ses taux directeurs à 0,25, point, euh, point je pense. On serait à vérifier. Je pourrais, je, en tout cas, je pourrais vérifier ça. C'est pas important parce que... Je Dit, euh, aux États-Unis, on, on a vraiment baissé le taux directeur. Au Canada aussi, on a vraiment baissé le taux directeur et les banques ne suivent pas. Et ce que j'ai lu ce matin, c'est tout simplement les banques, euh, dû au fait qu'ils vont faire euh, des, euh, bon, pas de remise de prêt dans le fond. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attendre les paiements. Euh, tout ce qu'ils vont faire, ils vont capitaliser les intérêts et ils vont vous mettre sur vous. Mettons, vous appelez votre banque, vous dites euh, là. Euh, je chauffe à cause du coronavirus, j'ai perdu mon emploi, ou, euh, peu importe la raison, je ne sais pas quels critères ils vont prendre, mais l'affaire que je me dis, c'est que lorsque vous appelez votre banque, elle dit oui, on va faire un arrangement avec vous, on va reculer ça pour trois mois, mettons, trois mois, six mois, euh, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va capitaliser vos intérêts. Bon, l'intérêt que vous payez, euh, par mois, mettons, vous payez, euh, vous avez un paiement, mettons, de... 800 dollars. Bon, on fait des chiffrons. 800 dollars par mois euh, et vous avez 400 dollars de capital qui est enlevé parce que vous aviez un bon taux d'intérêt. 400 dollars de capital d'enlevé et 400 dollars sur 20 ans. Mettons, euh, 400 dollars d'intérêt euh, sur 20 ans. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, trois mois, c'est 1200 dollars qu'on va remettre sur votre capital quand vous allez commencer à repayer. Euh, vous allez avoir, euh, mettons que vous aviez 100 000, vous allez avoir, vous avez, vous allez avoir euh, 100 000, mais plus 1200 dollars euh, en plus à, à nous donner parce que c'est rendu dans le capital. Donc, euh, c'est une solution qui est quand même bien pour euh, les personnes qui, euh, qui euh, en ce moment, euh, se trouvent à être confinées et ont des conséquences au niveau du coronavirus pour les propriétaires aussi euh, d'immeubles. Donc, euh, les taux d'intérêt sont restés pareils en ce moment, même certains taux à cause de ce, ce que je viens de vous expliquer rapidement ont, baissé, ont monté. Excusez. Euh, mais le taux directeur est vraiment euh, à la baisse, et ce que je pense, et ce que j'ai lu, et ce que je pense encore plus à cause du, de la chute du pétrole, à cause de l'économie qui va vraiment avoir des difficultés à repartir, c'est qu'on va se trouver à avoir euh, non seulement une, une, une stabilité des taux d'intérêt, mais une baisse des taux d'intérêt. Dans les prochains mois, euh, je dirais peut-être, parce que dans le fond, l'économie repartira pas en fou, euh, ça ne part pas en V. Même si la bourse part, l'économie réelle ne partira pas euh, en V du euh, c'est ce que je pense. <rire> Donc, euh, les taux d'intérêt vont être obligés de suivre les taux directeurs des banques. Donc, avec ça, je pense que les taux d'intérêt euh, vont descendre. Et on va aller voir, on va commencer avec ça, taux d'intérêt. Après, on va regarder les indices, comme je fais à l'habitude. Les indices et euh, l'or aussi. Donc, euh, la première chose que je voulais vous... C'est une... Quelques graphiques que j'ai pris des de données plus fondamentales. Euh, le premier graphique, euh, c'est la confiance euh, des consommateurs. Euh, mais ça, c'est pas rien de surprenant. C'est au niveau, c'est au, au Canada. La confiance des consommateurs s'est écroulée littéralement, bon, on sait très bien pourquoi, à cause du coronavirus, la peur, et il faut comprendre que la peur, la peur des, des personnes, la peur des personnes dans une situation de même, c'est l'avenir. L'avenir, il ne la voit pas trop trop rose, en tout cas pour... Un bout, regardez, là, j'ai mis, mis ça, je peux aller mettre ça 25 ans. On a vraiment perdu confiance en toute l'économie, tout ça. Donc, euh, à cause de ça, bien, on va être très réticent Là, il y a des maisons qui doivent être livrées, tout ça, euh, qui ont été bâties. Bien, là, on va avoir probablement beaucoup de difficultés à... Euh, C'est sûr que, par, par exemple, quelqu'un qui bâtit des maisons... Euh, ça allait très, très bien, son affaire. Mais là, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui vont faire faillite, des personnes qui vont tomber. Donc, les personnes ne seront pas en mesure de prendre, de, de, de prendre les, les maisons qui ont été bâties. Donc, euh, au niveau des autos, c'est pareil. Je, je regarde les garages, les vendeurs d'autos qui, qui ont des inventaires dans le stationnement. Pensez-vous que les prochains mois, on va avoir des des ventes d'auto euh, neuves astronomiques non les personnes vont dire bon ben à cause de la peur l'indice de, euh, de peur de confiance des consommateurs c'est ce qui guide en fin de compte notre consommation et comme on voit ici c'est vraiment négatif c'est du jamais vu euh, je vais aller voir même maxi euh, les données qu'on a ah c'est tout ce qu'on a comme données donc euh, c'est vraiment la confiance des consommateurs et dans le, le, le, le tapis. Donc, euh, c'est à ces niveaux-là. Les, les nouvelles maisons, les, dans quelques mois, les banques vont être obligées d'assouplir leur taux d'intérêt, de baisser les taux d'intérêt, poursuivre pour, si bien dire, vouloir encourager les personnes à emprunter, à acheter des maisons, à emprunter, tout ça. Donc, c'est une des raisons pour laquelle ils vont être obligés de baisser euh, les taux d'intérêt. C'est ce que je pense. Euh, ici, qu'est-ce que j'avais? OK, bon, ben, c'est la même chose. Par contre, c'est au niveau des consommateurs, mais au niveau euh, consommateur US, bon, c'est la même chose qu'on qu a. On a un, un déclin de, de la confiance des consommateurs. Pourtant, le Standard Poor's n'a pas suivi ça encore, euh, puis on est en hausse aujourd'hui, mais ça, c'est pas ça va... En tout cas, on va aller voir ça tout à l'heure, mais vous donner mon scénario. Là. Je ne veux pas être négatif, mais on va regarder ça. Ça, c'est un inventaire des, euh, de crude <rire> oil. Et euh, c'est encore plus. Là, On n'a pas les derniers chiffres, je pense, là-dessus. Euh, bon, ça, c'est une des raisons qui me fait dire que, dans le fond, on est. Euh, ça se trouve être les taux d'intérêt euh, sur les bons du trésor. Ça, c'est le 10 ans. Euh, habituellement, c'est le 2 ans qu'on prend comme référence pour euh, les, ben, le taux directeur et les autres taux d'intérêt. Mais le, le 10 ans nous démontre quand même euh, quelque chose qui, qui est très, très, très grave, qui est arrivé à l'économie parce qu'on se trouve à être, euh, à, à, avec une baisse très, très importante. Le 2 ans, c'est la même chose. Euh, on va tu avoir ça comme ça, deux ans, oui, comme ça. On va aller euh, peut-être mensuel, Ils vont me donner plus de... Regardez ce que c'est, dans le fond, le deux ans. Là. On avait 2012 aussi, le taux était rendu euh, dans ces coins-là. Là, je me souviens encore, hein, mon hypothèque, c'était pareil. Euh, le taux était à presque 1, 1, 1 50, 1, 25, 50, 75. Et on va revenir à ça. Les taux d'intérêt n'ont euh, pas encore atteint leur creux. En ce moment, on a des taux d'intérêt qui n'ont pas fléchi au niveau des grandes banques. Je pense à... Bon, les grandes banques, je parle au Canada. Aux États-Unis, je suis moins courant. Je, me... je regarde plus les taux d'intérêt du Canada. Mais au niveau du Canada, non, non, non. On est tombé vraiment à presque zéro en 2012. De... 11-2012. Et là, on a mis du... C'était des aux États-Unis, là c'est reparti, mais là on est retombé euh, et on va avoir euh, ici de, un plateau et les banques vont suivre avec euh, des taux d'intérêt très très très bas pour essayer d'aider l'économie à repartir. Donc euh, au niveau des taux d'intérêt, c'est ça, puis il y aussi euh, le taux d'inflation. L'inflation, ça se trouve être l'augmentation des prix qu'on a euh, euh, quand on a une, inflation, euh, une hyperinflation trop grande inflation, euh, c'est pas bon parce que dans le fond, euh, les pommes, les oranges, euh, peuvent être le prix peuvent être multiplié par deux, par trois, mais là on est, euh, ça c'est celle du Canada, j'aurais pu aller chercher aux États-Unis, on a une inflation euh, négative, euh, donc euh, on s'en va en, en, en territoire négatif euh, en 2008-2009, c'est ça qui était arrivé. Euh, donc, l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix, n'est pas en montée. Au contraire, est en décembre. Et aux États-Unis, ce qu'on essaie de, de viser, c'est à peu près un taux d'inflation de 2%. Donc, euh, les taux d'intérêt, le taux d'intérêt directeur que je vous parlais tout à l'heure est ici. Euh, il se trouve à être, euh, bon, ça, je pense que c'est 0.25. Ça, c'est la Banque du Canada qui euh, nous donne ce taux directeur-là. Et les banques n'ont pas encore suivi, mais ça va suivre. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Euh, ça, c'est la confiance des consommateurs. Donc, euh, peut-être, euh, on irait voir... Euh, ce ne sera pas long. En passant, euh, rapidement comme ça, le COVID, on se trouve à être à 2 millions... C'est 2 millions 500 000 et on commence à atteindre un plateau. Là. Donc, euh, euh, parce qu'on on a passé le cap de 2 millions, mais là, on commence. pas... La courbe n'a peut-être pas fini de monter, mais on va se stabiliser. Il va y avoir une descente. Il faut faire attention, mais euh, on regarde ça rapidement. Ben, je vous le dis rapidement comme information comme ça. Euh, bon, on va retourner voir les graphiques. Euh, attendez, ce ne sera pas long. C'est mon petit first mining. Ce ne sera pas long. Indice. Euh, comme je vous ai dit, oui, on a eu de la déconfiture les derniers jours. Euh, euh, ben, derniers jours, oui, vraiment les derniers jours. Ça, ça se trouve être euh, le graphique hebdomadaire. Mais euh, pourtant, aujourd'hui, on est en montée. Euh, Dow Jones 458, euh, le Standard Poor's 57. Euh, mais on va regarder la situation à long terme. Là, au niveau des oscillateurs, même au niveau euh, hebdomadaire, on est en montée. Je regarde ici, au niveau hebdomadaire, euh, au niveau du RSI, on a comme atteint un pic. Ce que je pense qu'il va arriver, oui, on peut avoir peut-être un petit euphorie, ou, ou peut-être qu'on peut avoir aussi euh, des, des vagues qui vont durer assez longtemps. Mais euh, le... le euh, euh, je dirais pas le jeu, parce que c'est pas une plaisanterie, mais le... La manière, manière qu'on devrait peut-être, euh, je dirais même pas anticiper, mais regarder les graphiques, c'est d'essayer de voir où se situe euh, le creux. Euh, comme je vous avais montré dans un exemple précédent. Euh, en 2008, on n'ira pas le, avant ça. Je pourrais aller en 1929. Je vous avais montré qu ce qui, qu'en était. Donc, on se trouve à avoir un rebond en ce moment. On vit un rebond. En 2008, on a eu un premier rebond, décembre, premier rebond, et un grand une grande descente, et ensuite, ici, lorsqu'on a eu le creux, ben, l'injection monétaire a commencé à peu près vers ici, là, vers euh, décembre, 2000, octobre, novembre, je ne me souviens pas des dates exactement. Donc, euh, vous avez eu un revirement, et euh, techniquement, euh, c'était assez apparent, je me souviens encore. Euh, donc, euh, en ce moment, si on compare ça à, à notre situation actuelle, euh, on n'a pas de, de revirement confirmé. Ce qu'on aurait, c'est sûr que je veux pas être alarmiste ou pessimiste outre mesure, mais je regarde ça de manière assez froide et je pense qu'on qui va avoir, c'est sûr que les banques centrales interviennent, tout ça, mais je pense vraiment qu'on va avoir une descente plus prononcée, euh, qui pourrait, euh, ça s'est cassé ici, euh, le support 1800, on est venu de l'atteinte, je ne sais pas si on pourrait avoir un rebond ici, ou un peu plus bas, mais euh, ce qui me fait dire ça, c'est, ben je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, mais je le rappelle pas quand même, c'est que, mettons, vous tracez, on, on y va seulement au niveau technique, là, euh, vous tracez une ligne de tendance, attendez, là, panneau de dessin, si je trace une ligne de tendance ici, qu'est-ce qui est arrivé en 2000, on voit très très bien que le RSI, ça, ça ne trompe pas, cet indicateur-là, a changé de direction. En 2007-2008, j'avais dit deux, et, ouais, en tout cas ici c'est 2007-2008, ça c'était en 2000-2007-2008, Tout. et puis je rappelle encore le même scénario, je pense que ça va être plus violent, plus rapide ligne de tendance comme ça. Mais la tendance est comme ça. Et puis, on n'a pas encore atteint les, les, euh, les, les creux. Euh, Peut-être en 2007-2008, on est allé vraiment, vraiment dans, dans un creux euh, très, très, très prononcé au niveau du RSI, je dis ça. Donc, euh, là, on est rendu là. Donc, euh, au niveau du creux, moi, je pense que ce n'est pas encore atteint. Euh, il faut vraiment être loin des marchés. Au niveau de mon oscillateur que je me sers, qui se trouve être... Euh, euh, stock RSI, euh, on est en baisse. Au niveau euh, du RSI pur, on est encore à la baisse. Donc, on va probablement avoir des rebonds comme ça, que ça va aller euh, euh, assez loin. Mais lorsqu'on va avoir une indication de revirement, vous voyez ici, on a eu euh, ben, peut-être plus ici. On a eu un creux ici et ensuite, on a eu un changement de direction qui a, qui a vraiment, vraiment franchi la ligne euh, de, qui était en tendance sur le RSI. Et au niveau des oscillateurs, c'est la même chose. On a eu un changement de direction ici, ici, précisément, qui correspond au RSI ici, changement de direction ici. On est loin d'être là, donc euh, il faut vraiment être hors des marchés. Qu'on regarde, que ce soit Standard Poor's, euh, Nasdaq, New York, euh, Russell, les petites capitalisations. C'est la même, même chose, vous tracez une ligne de tendance. Ce que je vous dis, il n'y a rien d'absolu là-dedans. Là. J'aurais jamais pu vous dire, là, à peu près une semaine, que le pétrole euh, euh, finirait à moins 40 Donc, euh, ce que je vous dis, c'est vraiment euh, pas une recommandation d'achat, c'est rien de ça. C'est simplement mon analyse. Et le, le futur va m'être témoin si j'étais euh, dans le champ de patates ou si j'avais raison. Donc, euh, si j'avais raison, ben mettez un petit like à mes vidéos. Ça c'est quelque chose que j'apprécierais beaucoup. J'ai plus, je, je pas encore, un... j'ai mais j'ai plus de vues. et je suis content de ça parce que dans le fond, je parle pas dans le vide. Euh, si je peux vous aider ou vous aider à réfléchir sur l'économie, c'est mon but. Sur la vie aussi, c'est c'est mon but. Peut-être avoir des valeurs qui sont plus euh, puissante que simplement consommer. Bon, c'est sûr. Mais mettez un petit like à mes vidéos. Ça va me faire vraiment un plaisir de voir le nombre de personnes montées qui me regardent si vous aimez mon travail. Donc, euh, puis j'appelle même pas ça un travail. C'est une joie de le faire pour vous partager ça. Donc, euh, OK, Ruth, c'est la même chose. Euh, on va aller sur l'art. Et, euh, comme je vous dis, mon scénario est toujours le même. Euh, l'or est en hausse. L'or euh, euh, va continuer à monter, je vous disais ça même lorsqu'on était rendu ici. Euh, c'est encore le même scénario, il n'y a rien qui changer. changé. Euh, on a l'or, euh, des futurs, qui sont un peu plus élevés que l'or euh, en ce moment. Là. Euh, donc, euh, ça, il y a une divergence entre les deux prix. Euh, bon, c'est Techniquement, je pourrais. Ben, je sais que l'or papier qui se trouve à, à, à un peu euh, euh, mélanger des choses, euh, mais de euh, euh, toute façon, au niveau de l'or papier, je, quand je parle de l'or papier, c'est les ETF, euh, GLD. Est-ce que j'achèterais euh, GLD Je suis pas sûr. Je ne le sais pas, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre si vous voulez acheter quelque chose qui est solide, achetez l'or. Euh, même les ETF, en ce moment, ça commence à. à il y a des. Ben regardez, rien que le TF de USO va avoir une combinaison. Euh, ça a été une dégringolade totale de, du pétrole. USO, ça se trouve être l'intérêt. On va aller voir ça rapidement. Parce que c'était pour mon but. Bon, le USO, ça se trouve être le. Le. le, le, le, le oh, si je pouvais penser ça. ça, ça ah, ben, comme ça. Comme ça, excusez. Ça se trouve être l'ETF... Euh, euh, wow. L'ETF... Euh, euh, du pétrole qui a baissé. Puis là, il, est, il est rendu en ce moment à l'heure qu'on se parle. Avec beaucoup, beaucoup de volume. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont sorties. C'est une dégringolade terrible. Puis, ce qu'on va faire, on va... Euh, euh, euh, un, pas faire un split, mais un... On va displiter les actions, on va combiner des actions, huit actions pour une, euh, pour faire augmenter le prix, mais dans le fond, quelqu'un qui avait, euh, euh, je sais pas moi, huit actions, ben il va n'en avoir rien qu'une, euh, avec un prix plus élevé, fois 8 mais dans le fond, ça ne donne absolument rien, puis quand on fait ça... Un, euh, qui est pas un split, mais qui est. Euh, comment on appelle ça? Ça se trouve être le contraire d'un split, c'est pas très très positif. Donc, euh, on s'en va avec ça au niveau de, du pétrole. Au niveau de l'or, euh, ici, regardez, ça se trouve être Barrick Gold. C'est des gros des géants. On se trouve à être en montée, aucun problème. Newmont euh, Newmont New euh, Corporation. Fait que, dans le fond, au niveau des orifères, les gros joueurs euh, montent en premier. Donc, on embarque on dans le marché. Euh, niveau au niveau de l'or, au niveau des gros. Les, les, les juniors ne euh, sont pas encore en, en changement très, très significatif. Il euh, y a beaucoup de juniors qui sont pas encore. Euh, qui n'ont pas encore connu la hausse qu'ils devraient connaître, mais ça ne tendrait de venir. Donc, l'or, euh, c'est le seul endroit que je vois en ce moment qui peut... Euh, Puis, je ne veux même pas faire de recommandation d'achat. c'est pas ça que je veux. Mon but est pas de vous dire, achetez ça, achetez pas ça, tout ça. La seule chose que je vous dis, c'est de réfléchir par vous-même et de ne pas vous fier à personne. Donc, euh, on c'était un peu long, mais je voulais j'avais à cœur de vous partager un peu... Euh, de notre attitude face à la crise, de vous parler du pétrole et des taux d'intérêt surtout, et bien entendu des indices et des orifères, donc on se revoit bientôt.